Jésus. tout le monde fin arrête tout le monde tap menel tout le monde tap a yon tout ou, ou soir. E kon yo pou yo livre el qui a le a fait le le yon. a si vous regardez dans Deutéronome 25, verset 3. Après, on parle de 40 coups. Deutéronome 25, verset 3. Mais vous dites non, le judaïsme a venu avec formule 40 coups moins 1. Mais dans le temps, c'était 40 coups. D'après Juifio. Après, il a venu avec 40 coups moins un. Ça c'est pour les Juifs. Mais pour les Romains, il y un châtiment qui est le mi-chemin de la mort. Le mi-chemin de la mort là, si pour les Juifs, il y a une quantité de coûts qui est là. Mais pour les Romains, la quantité de ça, ça n'est pas comptée. Il pas limité. Et c'est ça qui fait ça que yo attribuer avec monde qui gagne peine ça souffrance que yo fait le passer yo balion non c'est le mi chemin de la mort Ça veut dire chaque monde te à mon créole là y a meto trois mort. Y a batou le meto trois mort. Et puis yo te gagne un sort de Fouette que vous utilise pour pour caler mon yon. Fouette ça, il gagne a sept branches. Il y a sept branches là-dedans. Et dans e chaque extrémité, branche, il y a des oscillés là-dedans. Ça veut dire c'est des bagailles pèsepou ka pour. et au dit nous avait dit ka imagine on frête gen 7 branches et dans chaque branche çaio c'est comme une décadi gon sorte de croque qui l'a qu'appraler pour et il y a un historien qui dit que Type de fois ça yo yo capable causer yon hémorragie interne moun ki nan domaine santé yo capable mieux connaît ça m'a dit li cause yon hémorragie interne ça veut dire c'est pas ça ou k ap sauter ou a comme sang mais gen organe à l'intérieur hémorragie interne Ça veut dire au capable imaginer nan qui souffrance Sauveur là lui-même Ça veut dire la mort de Jésus souffrance de Jésus c'est pas un jeu Ce n'est pas un bagaille ordinaire. Et nous t'évoquent hier soir. Malgré Jean gens nous il t'a demandé pardon. Nous t'évoquons dans le verset 34, là dans Luc chapitre 23. Et là, nous lisons dans le verset 35. Là. Verset 35, Luc chapitre 23, il dit Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ici, le peuple était très passif. a le peuple se tenait là. C'est comme s'il si y avait des belles merveilles. Dans le bon créole, il y avait des belles zin. Et puis chaque pire là, ils dit nous magistrats les il religieux, ils ont tombé à moquer Jésus. Et puis mais qui ça a dit, il a sauvé les autres qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. S'il est le Christ, ça veut dire qu'il il a pas de reconnaître comme Christ. C'est le Christ, l'élu de Dieu. Ok? En tant que Christ, Christ là, qui Christ se Christos, qui veut dire oui. Oui. Elle dans qui si, se dit, qui veut machia qui veut dire c'est une action d'huile qui était toujours conférée dans le, Testament, le, le, le, le le le le consacré en roi et Jésus Christ en tant que roi il est le il est il est bon que il est loin de Dieu ou du moins il est loin de Dieu mais il au reconnaître lui comme ça s'il est le Christ Près d'un magistrat a moqué, soldats et tout a moqué. Et attitude ça, attitude foule là, prouvé non la cruauté de l'homme. Comment on fait un cœur pour regarder comment il y a, a cloué un monde? Où était là? C'est comme ils spectacle, ou à observer son spectacle. Et puis l'autre y a moqué c'est christ c'est pour le sauver tête il on t'a marché sauver moun il t'a fait boire te marcher Il t'a dit d'être crasé temps plein la privatile en trois jours et on approchait et on présentait le vinaigre vinaigre là on c'est un boisson que soldats romain ont été et le boisson ça c'est pour apaiser la souffrance c'est pour apaiser la souffrance c'est pour ça que de con et là Et que son son son boisson qui pas pas trop douloureux qui très très grand mauvais goût d'après ça expliqué mais Jésus-Christ pas de bois parce que il pas de voulait il pas le, le pas de apaiser souffrance parce que c'est pour ça même que le devini et dans le verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des juifs. Léo Funé écrit, celui-ci est le roi des juifs. Il a dit, non, non, pas de l'écrit, celui-ci est le roi des juifs. Non, on nous dit, dit, <rire> c'est le roi des juifs. Puis il a dit, ça m'écrit, ça m'écrit le net. Ça m'écrit, ça m'écrit le net. Léo Funé écrit, l'idée, <rire> il a dit, non. Pas, pas écrit que est le roi des Juifs. Dit écrit, lis dit, est le roi des Juifs. Puis là dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et il écrit en hébreu, en grec et en latin. Et côté il écrit là, ça veut dire pendant, pendant a, pensez que monsieur que il qu'il a fin avec Jésus. Et puis même a encore à proclamer Jésus. Sans Parce que côté Jésus-Christ gloria mon qui a passé à garder ça écrit parce que l'écrit dans langue yo dit écrit celui-ci est le roi des juifs et c'est ça même qui devait écrit pour que c'est ça lié et yo fait connaît que tu deux malfaiteurs qui doit clouer à côté de Jésus. Ils à droite, Jésus. yon à gauche, Jésus. Il y a des qui de la honte, mais il a pas parlé de la honte, ils dit ça hier soir. Ils à droite, il yon à gauche. Et nous parlons du comportement que deux malfaiteurs ont gagné à l'égard de Jésus. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu vois, bah, oh au Christ là sauvez toi Et puis sauve nous tout, mon cher. Où est-ce que ça le dit L'injurier l'injuriel. La jouer elle. La La injurier, c'est ça, c'est ça, injurier. La jouer Bon, monsieur, pour qu'on ait cloué sous quoi on clou dans le Alors, c'est ça, on a faire?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 L'autre là, tu prends le contre-pied. Il prend le contre-pied. Et puis, dans le verset 40, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Premier à penser que, Bon, comme si le premier a pensé que le cas ironisé Jésus. Et on connaît que pile monde jusqu'à présent Qui tendez parler de Jésus. Yo juste parce de ça nan risible. Bon, monde qui a pu s'aller dans l'évangélisation. On va rencontrer un type de monde comme ça. L'on parle de Jésus. Les rires. D'ailleurs, pour lui, son tête marée. D'ailleurs, pour lui, son monde qui n'a pas éclairé. Le fait qu'on choisit pour marcher avec Jésus. Mais c'est triste. C'est triste pour lui, comme ça. de quoi le fait que vous choisit marcher avec Jésus. Ou son monde qui n'est pas éclairé, c'est tête marée. C'est mon monde qui n'est pas formé mais quand il y a un qui dit c'est toi Jésus que recherche mon âme à te trouver ce borne mes souhaits qui ça a dit A dit c'est Jésus Christ même non à chercher et là je ne suis pas à me c'est même gentil parce que tu as parlé de soif tout ça il elle a toujours soif L'a toujours senti un vide à l'intérieur de lui-même. Et quand on dit, c'est Pascal qui dit ça. L'homme est vide à l'intérieur de lui. Et se vide à la forme de Dieu. L'homme est vide à l'intérieur de lui. Et vide ça la forme de bon Dieu. Ça veut dire pas qu'il y ait un de la de ça pour le combler. Tout ce qui est en vide ça, l'a toujours creux. Il a toujours un espace qui pas combler la donne. Parce que c'est ce pas la femme ni qui a gagné. Il t'a ironisé. Et deuxième, il prend le contre-pied de premier. Ne crains-tu pas Dieu? Deuxième malfaiteur, premier bagaille, monsieur, déclaré là, Monsieur croit dans la divinité de Jésus. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Parce que lui déclare, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Monsieur croit que Jésus-Christ c'est Dieu. Et c'est ça même que Jésus-Christ lui-même lié. Deuxième baraille que mal fait à quoi? Il croit qu'il est le coupable. Mais Christ, l'innocent. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Monsieur, admettre que. Le coupable. Monsieur admet que côté lié, les doué là. les fait, fait assez, lui même pour là. Mais Jésus-Christ, le pas, pas fait un yé pour là. Et le, le nom de comportement de deuxième malfaiteur, Jésus-Christ a eu raison pour venir faire déclaration Ça à monsieur. Parce que pour, pour nous recevoir la vie éternelle, pour nous recevoir le salut, c'est exactement par ce chemin pour passer. Il faut passer par ce chemin. Il faut ou, quoi que c'est pécheur et ou perdu. Et ou ne faut pas qu faire rien pour retirer la tête. nos condamnations ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous devez connaître que c'est quoi pour quoi Pour recevoir la vie éternelle. Peut-être que les gens qui ont évangélisé, lorsqu'ils ont dit que c'était pécheur, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de corps. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de corps. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de corps. Donc, ils n'avaient pas pécheurs mais il faut reconnaître que c'est pécheur pour recevoir la vie éternelle. Si vous parlez de malade, comment vous avez besoin de médecins? Si vous connaissez que vous en bonne santé, vous pas besoin de médecins. Il faut être conscient que vous êtes malade pour avoir une nécessité pour aller un médecin. Et mal fait, reconnaître l'innocence de Jésus-Christ. Lui reconnaître que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau de Dieu, il est sans défaut. Et l'ami monsieur, dit ça, on ne peut pas être de bagaille, monsieur, confessez. Là, monsieur, il est dans le monde là, soit au débord, il a fait un témoignage. Vous ça, il y a des gens qui pour les qui porte nos pasteurs. Les qui porte nos pasteurs, dit ont des gens qui travail pour eux. Ça, triste. Quand a un jour de pour pour nous, c'est pasteur, on a crampé sous chaque église, on a déjà les deux grés pour venir prêcher. C'est triste constat. Je veux que tu Alors que Jésus-Christ mourit et toute grâce, c'est pour grand Messie. Ça c'est même mal de à la croix. Même les malfaiteurs Même les religieux ne pas arrivés à découvrir le mystère. Pour ces malfaiteurs qui le découvrent. Pas seulement l'église, est pour les saisir. L'église, pour les Parce que comment les religieux font aussi avec Pour ces malfaiteurs qui le recevoir dans mes Dieu, en révélation comme ça. Et puis M. dit à Jésus Souviens-toi de moi Quand tu seras dans ton règne <rire> Souviens-toi de moi Quand tu seras dans ton règne M. déclare L'autre autre est terrible M. reconnaît Jésus comme moi Qu'est-ce qu'il règne? Son roi de règne mais je connais Jésus-Christ, c'est roi. Il connaît le trône. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. L'autre, si, il pas de pas de connaissance de roi. Parce que pourquoi elle te sortira, il n'y a pas de sortir là. Il n'y a pas de sortir là. Mais une famille aussi pauvre. D'ailleurs, il y a Christ de Jésus-Christ au temple. Ça a un comme, comme, comme sacrifice-là. Ça a un rapport directement à pauvres. Sont toutes réellent, sont -ils, ils à beauté, pour qu'ils soient tous très longtemps, puis ils ont un peu de pour venir offrir à, à Jésus, pour venir offrir leur prise de christ au top. Ça a un rapport directement avec famille pauvre. pauvres. Ils ne pas qu'à là. Ils ne pas qu'à là. Les malfaiteurs, les rois dans Jésus-Christ, ils ont roi. Les rois dans Jésus-Christ, ils ont roi. il dit à Jésus-Christ, son j'aime l'ordre en règne. Vous connaissez mon les dans l'église par exemple contre Jésus-Christ comme moi. Et si le roi qui compte l'appréhender, Il y a des gagné, c'est parce qu'on parle de Jésus-Christ comme moi. Parce que si l'on voit, quand on voit, quand elle voit si j'ai d'abord, c'est sur ton cœur Quel doit voit si j'ai. Et il y a que comportements qui ont gagné, ou Jésus-Christ paroi dans la vie. Il y a comportement comportements qui ont gagné, nous disons nous ne sommes pas contre Jésus-Christ qui règne qui est fini. Et nous, nous, notre Père, toute journée, on dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pendant dit que règne est venu, c'est qu'on ne connait pas Mais est-ce que la vie en conformité avec ça, me déclaré? Que règne est venu. Valait vale toute déclaration, ça a mal fait, en fait. Jésus-Christ, ouais ouais cœur Mal fait, y a pas parce qu'on a le champ d'esprit, c'est un mon nom qui force les chrétiens. Et parce qu'on a prend la scène qui force les chrétiens. Mais comment est ta cœur, comment est ta dame Par le fait que je là, non, je suis chrétien. Mais comment est-ce que tu as relation avec Dieu Est-ce qu'on joue de confesser Jésus, c'est Seigneur Et Paul dit ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et mal fait, tu déjà tout. Même si Jésus-Christ mourit, l'a ressuscité parce qu'elle gonne Malfaité a, malfait a confessé également que nous sommes en Christ c'est Seigneur. Mais il a croit également dans la réjection de Jésus-Christ. Elle croit qu'elle a un règne qui a fini. Parce que, mais Jésus-Christ sous la croix, est-ce qu'il y a un monde qui mourit règne? Non. Pour Jésus-Christ règne comme moi, il faut que le bien vivant. Malfaité a tout croit que Jésus-Christ, même s'il mourit, il a ressuscité. qui à l'église mais qui pas tradition. Mais même tout soi pour gagner la vie éternelle ou obligé de confesser Jésus-Christ, est Seigneur. Et c'est ça même mal fait, tu as été Qui fait Jésus-Christ pour le déclarer Il y a un lieu de bonheur, il y a un lieu de félicité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et si nous allons dans Luc chapitre 16. Il va raconter une histoire d'un homme riche là avec Lazare. Côté que monsieur Sayot trouvé dans le, dans, dans le séjour des morts. Séjour des morts que nous connaissons qui deux compartiments. Séjour des morts qui finit de grec Hades et de homme hébreu qui s'échéol Et de qui dit qui côté paradis ça a, t'a parlé à a côté lié Gain de qui dit pas contre côté lié Gain de auteur qui fait référence à ce jour des morts que tu as deux compartiments Même gens l'homme riche là il dans un lieu et les lieux de tourment et que tu es trouvé dans le sein d'Abraham. Dans un lieu de repos. Dans un lieu que tu de pas ni souffrance, ni douleur. Côté que Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a très important dans la déclaration, ça. Jésus-Christ. Jésus-Christ avec nous. Est-ce que c'est pas dans la même situation que vous trouvez vous? Ils ont trouvé une même situation. Ils hein? ont trouvé une même position. Hein? Mais la parole que Jésus-Christ dit avec nous, c'est une parole d'espoir. C'est une parole de réconfort. C'est une parole pour fortifier nous. Là, que Jésus-Christ dit avec nous. Là. Mais maintenant, question que me pose, qui est-ce que me L'homme, même avec l'autre monde, dans la même situation, qui comportement que je gagne. Est-ce que, en tant que l'homme, qui réponse que je l'ai fait avec un monde, peut-être qu'il vient d'adresser à eux, et je me trouve dans la même situation avec elle, qui réponse que je l'ai fait en tant que l'homme Donc, par exemple, moi je suis malade besoin à l'hôpital. Et puis, moi, j'ai seulement 100 dollars pour l'hôpital. Et puis, quand y a un autre bien-aimé qui est malade, il besoin de 50 dollars pour l'hôpital. Est-ce que je capable dans cette situation ça pour me dire, bon, je vais partager 100 dollars avec elle Est-ce que j'ai assez de capacité pour réconforter, pour fortifier l'autre monde qui peut-être à traversé la même situation avec vous c'est ça que Christ a fait là. Et nous avons fait une recherche. Clou que vous avez cloué Jésus. Vous avez dit, il y a environ 17 cm de longueur. Et il y a 2 cm d'épaisseur. Bon, même pas 3 bon nan, nan cm, 9 mètres. Mais les gens qui, bon, là, ils ont estimé qui ça, ça y est. Mèle cloué, pièce clouée, couane pique dans la tête. Il ont fait une avec 7 brushes. Ils ont fait un bloc, sang. fait une hémorragie à l'intérieur. Et puis, la fortifier fortifié les gens. sauvé Parce que mal ça, pas fait pour l'enfer. Mais puisque le rencontre avec Jésus, pas l'on fait fermer pour lui? Pas l'on fait fermer pour lui? Est-ce que moi et ma mère, nous avons assez de grâce pour nous prêcher l'évangile, même dans la souffrance? Est-ce que nous avons assez de capacité pour nous prêcher l'évangile, même dans la disette? Christ, pour toute tout le matin. Et puis, il a sauvé les gens. Parce que c'est mission, de ça. De et c'est mission, pas sous la terre. C'est une mission, pas sous la terre. Pour sauver les gens. Et si ça même dire que vous avec Timothée, il dit prêche l'évangile en toute occasion. Favorable ou pas. Merci. Il dit insister pour bailler le message-là. Christ sur la croix, Merci. sans à pomper clou dans le la L'absorbe Combien de monde ou fait un porte-l'enfer pour yo Pas moins un message que vous avez. Combien de monde m'a fait un porte-l'enfer pour vous Pas moins un comportement que nous afficher. Est-ce que le comportement est-ce que vous pas dire est tel que, le parler, est que le extérieur là, ou même lenfer Jésus-Christ, malgré Jean, il était maturisé, il était meurtri. Il a sauvé les gens. Il a bonne nouvelle. Il a recevoir mon dans le royaume. Et il a quitté mission pour moi. Il a quitté mission pour vous sur la terre. Il a dit Allez, faites de toute la nation des disciples. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-vous. L'église blie est mission sur la terre. L'église blie mission si c'est pour sauver des âmes. Parce que à la croix, Christ a sauvé malfaiteur. gens qui est bonne 4e au cap péri. Est-ce qu'on peut décider à sauver Est-ce qu'on va décider à la l'évangile là Est-ce qu'on ne peut pas la bonne nouvelle là Les gens qui sont dans famille que la vie a passé mal. gay dans la prostitution. Est-ce qu'il y a un jour des pour te parler de Jésus? Est-ce qu'il y a un jour de proclamer? Ou te proclamer bonne bonnes là? Pour te parler de, de pour te parler de Christ. Si Christ a sauvé un mal fait à la croix. Ce n'est pas mon ça que Christ peut arriver sauver, Quelle que soit la situation terre a. Parce que les gens ont dit, ils ont trouvé que y a trop salé pour le vie de Jésus. Et c'est les gens qui savent même Christ a brûlé. C'est les gens qui méritent nettoyage après les. C'est les gens qui ne même que l'a brûlé. C'est les gens qui malade de même que le blé guéri. Assoyez-moi à ma veille. Sans doute, vous le saisissez. En pile, mon apérit, il y a besoin de bonnes nouvelles. Il y a besoin de message de réconfort. Et Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et vous-même, si vous mourrez aujourd'hui, qui compte au aller Est-ce qu'on peut aller dans le paradis Est-ce qu'on peut aller dans le lieu de tourment Si vous mourrez à soi est-ce est que même parole ça, Christ est dit pour pou, pou, mal est-ce que le canap dit même parole ça Peut-être que les gens qui sont là, ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ne connaissent pas les hommes qui sont au bralé. Ils ne connaissent pas pendant hommes vivants pour qu'ils ne connaissent pas les hommes qui sont au bralé. Ce n'est pas leur fin de la mort pour décider. Les hommes qui sont sauvés, ils ne connaissent pas les hommes qui sont au bralé. Nous trouvons ça bien triste Parce qu'après nous, nous pas décidé Un rien encore Si vous mourrez, là, à allez moment -là, Quand vous allez même Quand vous prenez Pour qu'on dans l'église Pour les gens religieux Pour les gens présents le service Quand vous prenez Malfaiteur, crise. Là, parole le paradis, avec Et religieux je tape. Ok, Jésus, vous avez aller même si vous avez mouru dans le moment Vous t'as aller. Vous pouvez aller. pour pouvez l'Église, pour pouvez dans Vous pour je Vous pouvez aller. Pour je aller. Vous Pour aller. Vous pouvez mission. Alors pour... Aujourd'hui, tu as mouri, pour faire as d'amour Je vais M'a Je vais passer. en papier religieux, depuis c'est religieux Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais ça, Dieu vais passer. Je c'est ce n'est pas religieux pour religieux. C'est mon Dieu pour Gandan. Ba offre, oh c'est bon. que l'église a besoin de l'argent pour fonctionner. Mais l'argent va pas sauver. L'argent va pas échapper de l'enfer. L'argent va pas amener dans le pays côté mon Dieu. Mais c'est mon qui marche dans la faute de Dieu, qui a héritier au royaume du ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je dis à même. Posez-vous question questions. Après la mort, Kotobrali. Il y a des gens qui disent Après la mort, c'est le néant. Mais dans le livre Hébreu, Othéa dit Après la mort, c'est le jugement. Ce n'est pas le néant, c'est le jugement. Et comportement Si on joue de confesser Jésus-Christ, Seigneur. Ou de une assurance, ou de une certitude. L'amour est qui est auprès. Ou ka gêne bel entêtement. Ou ka gêne en couronne. Ou ka gêne bel discours dans le Mais si vous sans Jésus, ou êtes les gens qui sont plus malheureux. Et de serviteurs, de évangélistes, vous êtes très maladif. Et puis ils vont là, monsieur. Il courent, couru brillent la mort, monsieur. Et là, il il a temples, et ça, il et ils courent, la mort, monsieur. Et, oui, et puis quand il y a des serviteurs qui viennent, qui prier. Il ils ont prié, ils ont demandé à mon Dieu pour ressusciter, monsieur. Ils ont commencé à prier, ils ont prié, ils ont prié. Et puis pendant qu'ils ont prié comme ça, monsieur a ressuscité. Et monsieur dit comme ça, pour qui ça vient troubler qui ça au fait qualité qualité bagaille ça et lui il expliquer expliqué comment ça était ouais dans ambiance, il y a été fait. Il dit pour qui dans qui qui ambiance qui était en yé lui senti lui dit ça le retourner sous la terre encore en plus le monde la la mort c'est parce que ça cap tenir après la mort mais m'a dit asoir on qu'a décidé après la mort ou qu'a a décidé des destiné ou qu'a a décidé position après la mort pendant un vivant là. Si vous dans l'église, c'est pour pasteur à de l'église, ça va triste pour vous. Si vous êtes dans l'église, c'est l'heure en tant seulement chrétien, ça est triste pour vous après la mort. Si vous ne changez pas de fils ou d'épaule. Et je si maintenant pendant une semaine ça, bon Dieu, qui y a un spécial qu'il a fait. Dans la vie de chaque membre de l'église. là. Dieu, bon, vous une bénédiction spéciale qu'elle voulait déverser sur l'église pendant une semaine. Mais quand même si vous êtes prêts pour recevoir, moi pas envie de un vaisseau. Et gros vaisseau encore. Pour recevoir toute grâce que mon Dieu a baillé bon pendant une semaine dans l'église. Elle la triste, ça t'a triste. Elle la malheureuse, ça t'a malheureux pasteur l'aventure ta ville là fin de chanter en et puis à souhait pouvoir le prendre qui mode de vie vous appenez pas dans sous terre qui mode de vie qui appenait pas dans sous terre c'était bon Dieu aide à souhait pour mettre paroles ça en application pendant ce moment, nous devons faire un examen à l'intérieur de nous-mêmes. Un examen qui est très profond. Parce que passe passe pasteur table à l'heure. L'église a fait un pile d'activité. Un pile de mouvement fait. Mais c'est uniquement des mouvements. Pas de rien fait. Quand nous avons vu une plus-endurcie, nous avons vu mettre plus-parti intérêt pour travailler mon Dieu. Il va y avoir plus intérêt pour le service de Dieu. Alors ce que chaque jour, service à fait Toute journée, il y a un réveil. semaine, ce n'est pas, pas une semaine pour une activité. Ce n'est pas une semaine pour une danse Mais c'est une semaine pour une pensée à vivre. C'est une pensée à une relation avec Dieu. Une pensée à une intimité avec Dieu. Si Jésus-Christ es est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Mais je dis à vivre dans le péché. Je ne vais pas dans le péché. Je ne pas mener vivre, vie Parce que c'est pour ça même que Christ lui-même était mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans le paradis. Et au même, qui côté à pied. Christ, l'allée, il dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté mien, c'est là-bas Mais est-ce que c'est tout le monde qui a même côté Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde qui a accepté Jésus-Christ déjà Est-ce que tout le monde qui a confessé Christ le Seigneur déjà Ah, mais tout, fait, il a confessé lui-même. Est-ce qu'on confesse déjà ou même si c'est le moment où tu pas venu à l'église ou vini tout, je vais dire ou besoin confesser Christ personnellement ou même. Si son ami est ça, moi, es intéressant ou es, je venu ou vini tout, ou besoin confesser Christ, ce Seigneur ou même personnellement. Je pas quitter. Mais ça, je vais réfléchir. Réfléchir est-ce qu'un jour, je vais Jésus-Christ, Seigneur Est-ce que je vais, que je vais accepter comme sauveur et maître deux, si Jodia, à la mort a passé le taprem, qui côté m'bralli? Je vais poser deux questions yon, et réfléchir sur eux Un, est-ce qu'il y a un jour que je confesse Jésus-Christ, Seigneur? Et si la mort a passé le taprem, Jodia, à soi, qui côté m'bralli? Moi, que mon Dieu aide à faire un examen de propre tête pao. Que l'aide nous fait examen de propre tête pam. Pour permettre que mon une réponse appropriée. Avec deux questions ça. Que mon Dieu bénisse.